Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 décembre 2017. Je suis ici à Mesa del Mar, dans le nord de Tenerife, près de Tacoronte. C'est un endroit où vous voyez derrière moi, il y a des, des belles vagues, surtout quand la mer est agitée. Aujourd'hui, il fait une vingtaine de degrés. Ici, un peu plus loin, il y a même des, des gens qui se baignent dans la mer. Donc le 31 décembre, c'est tout à fait possible à Tenerife et même dans le Nord. Eh bien, c'est le dernier jour de l'année, donc euh, j'espère que l'année a été bonne pour vous. Et je vous souhaite pour la nouvelle année 2018 la joie, le bonheur, la santé, la richesse, pourquoi pas, et tous les souhaits que vous pouvez avoir, j'espère qu'ils se réaliseront. Je vais vous retrouver euh, très prochainement dans de nombreuses vidéos. Et j'espère que vous serez toujours présents et que nous aurons la possibilité peut-être de faire des choses ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon réveillon ce soir et un très très bon début d'année 2018. Au revoir et bonne année!